Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, petite immersion euh, à Mamoudzou. Donc, euh, je vais vous faire revisiter Mamoudzou encore et encore et encore. Allez, on va se promener un petit peu. Voir la ville de Mamoudzou. Ici, on a une petite mosquée à Mamoudzou, là, à côté du bazar, il y a un petit mosquée qui est là, là, où les gens prient. L'office de tourisme. C'est un petit peu désert aujourd'hui, Mamoudou. Très désert. Alors ici, on a l'office de tourisme le comité ils appellent ça comité de tourisme un petit pizza burger là c'est très calme aujourd'hui euh, Mamoudou. c'est un petit peu vide un hein, samedi un petit peu normal que ça soit euh, que ça soit vide C'est là, Ah. <laughs> <laughs> <laughs> Lui il roule comme un fou lui. Eh, le tractopelle là, euh... il est sérieux lui Voici votre Mamoudzou, pour ceux qui n'ont pas vu, hein, euh, qui n'avaient pas vu depuis un certain temps. Voilà ce que ça donne le nouveau Mamoudzou hein, qu'on a ici, 2022. Ici, il y a des hôtels, restaurants. C'est un samedi. Une journée un petit peu calme pour filmer, donc c'est nickel. Maison des entreprises. Ici, il n'y a que des boutiques. Un parking. Un petit parc aussi hein, pour euh, le petit repos de midi. Donc on est toujours à Mamoudzou les amis, hein. on n'est pas ailleurs, on est encore à Mamoudzou, tout ce que vous allez voir c'est Mamoudzou. Hein. Tout euh, tout ça que vous voyez, c'est des maisons à louer. Euh, Au-dessus, il y a des maisons à louer, hein. comme vous voyez, les maisons à louer, les petites euh, les petites maisons ici à Mamoudzou. <t 'en> Toujours des zones en travaux là. Je vais, je vais <t> ne soyez pas très surpris, hein. nous sommes à Mayotte, euh, ce que vous voyez là, certains c'est des bureaux d'entreprise, et, etc., pour les banques, euh, etc., etc., Il ah, n'y a personne, c'est un samedi, c'est samedi aujourd'hui, donc il euh, n'y a pas foule. Pendant la semaine, les gens courent euh, le week-end. Les gens se reposent de la galère de la galère de la semaine. Alors ici... A toujours des, des maisons là à louer alors je vérifie juste un truc ici on a la préfecture qui est là on a la préfecture de mayotte qui est là d'accord c'est ici Donc ici, là, on va monter vers l'hôpital, l'hôpital de Mamoudou. Allez, on partage le live, les amis. On partage le live. C'est un super moment. C'est un super moment pour visiter Mamoudou parce que c'est calme. Il y a moins de monde. c'est quoi bureau des, des directions des directions des affaires culturelles de Mayotte maison département de personnes handicapées en Mayotte bah ben, tiens Ici, à ma droite, il y a l'hôpital, Et ici, on descend vers le bazar. C'est Hachem de Mamoudou. Et bien sûr que c'est vide un petit peu. Les urgences ici. ça ici centre de consultation ici les urgences ici le grand hôpital laboratoire radiologie hospitalisation c'est l'autre côté là ici là les petites rues Très calme. Allez, on partage le live, on partage le live, les amis. On est à IRM ici, côté hôpital. Ici, on contourne toujours l'hôpital. Hein. Ah ben, Ça fait toujours plaisir pour ceux qui sont en France et qui n'ont pas vu euh, euh, Mayotte depuis euh, X temps. Ça fait toujours plaisir de, de voir maintenant. Vous voyez un petit peu ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. Hein. Les structures. Les bâtiments. Donc grand hôpital de Mamoudzou, c'est ici. Hein. Voilà, c'est ici l'hôpital accès réservé aux pompiers ici et l'autre accès à euh, l'accès public un petit peu plus en haut ici que vous apercevez là donc nous on va descendre cette rue d'accord pour s'immerger le plus au plus bas là ici à euh, la direction générale de la police nationale, Mamoudou. Ça va? C'est quoi les murs Quoi les murs ouais? Hein? Ah, ok, d'accord. Oui, au soif, vous avez bien soif. Donc ici on a un petit chemin euh, on va aller voir. On va aller voir ce que ça donne, ce côté-là. Là, ici, on a... On va pas passer ce côté-là. C'est juste pour voir un petit aperçu de cette allée-là. Euh, je réfléchis... Allez, on reprend ici. Donc là, ici, on va passer vers le côté hôtel des impôts. Mamoudzou, l'hôtel des impôts est à ma gauche. Alors, ici, parc de saisie ou euh, parc de stockage pour euh, la police nationale que vous voyez. Ici, on a les hôtels des impôts que vous pouvez apercevoir. Service public, finances publiques, pardon, qui est ici, qui est, euh, qui est disposé de, de barbelés. Hein. Ici on a deux rues, on a petite pas de doigt ici. Donc si on prend ce côté-là, ça descend vers euh, là où il y avait l'ancien hôpital, euh, qui était ici, plus en bas, et ce côté-là euh, vers... Euh, le marché, il y a un autre marché. On va aller voir, on va voir de ce côté-ci, là, on va, on va descendre. pour ceux qui ont des, des interrogations je suis né euh, je suis né en Mtsamboro d'accord mais euh, j'ai plus j'ai plus vécu ici entre les deux on va dire c'est kiff kiff j'ai vécu à Maramudzu ça c'est des endroits où je traînais quand j'étais petit hein. je traînais ici hein. donc euh, chez ma famille qui est de Mamoudzou. Côté de chez mon père, Mamoudzou, à quoi? un petit peu partout quoi. Alors ça fait toujours du bien. une allée il y a des chemins à couper si je prends ce chemin là je vais tomber directement chez ma grand-mère là voilà. là Mamoudou, les amis, avec sa splendeur. que j'ai ici Et les autres c'est des habitations Continue ce côté-là. On va aller direction Passmaiti, vers là. On va sortir sur le, le croisement là, de la route qui mène à Passmaiti. Et ici, on va aller vers le bazar à Mamoudzou. Donc, nous, on reste à Mamoudzou. Alors on va aller montrer les autres rues. aller dans l'autre sens, après on revient après, hein. histoire de montrer à quoi ça ressemble maintenant le coin. Transformation totale. Il y a quand même quelques trucs développés, hein. des, des bâtiments développés. Euh... Il y a eu un tout petit peu d'effort hein, au niveau du développement hein, et ça passe, ça va aller. Punaise, ça c'est une télé, ça. Smart TV, vous avez vu la taille de la télé Putain, oui k Poids, poids, poids, poids, le mec 214 cm Pas vache eh, Lui, il rigole pas lui. Hein. La télé euh, coûte au moins 3000 euros. Hein. On va aller monter wow, un tout petit peu en haut là. Ici, euh, c'est des endroits que je, là où je traînais souvent. Eh oui, ici, euh, ils sont chauds, hein Ici, on va aller euh, descendre euh, pour rejoindre la route qui va euh, vers euh, Passementi, un croisement, tout simplement, hein. un croisement. Enfin, je pense que la plupart d'entre vous, vous voyez où je suis, pas d'inquiétude. Quelques rues. Ça, des appartements ici. On a des appartements là. ici si on prend cette direction cette direction euh, Passemainty on va rejoindre la route principale là bas au bout pour aller direction Passemainty ici si on passe par là on va aller côté MJC d'accord cette route là là Donc, nous on va revenir sur nos pas. D'accord? Alors va que je peux descendre un petit peu ici, descendre un petit peu là. Histoire de remonter sur l'autre côté. Ça, vous aurez une idée. Ici, il y a un gros bloc de, de construction. Des manguiers qui fleurissent. Bientôt, on mangera des mangues. Bientôt, bientôt. Caméra. Mmh. Et là tu dis quoi à la caméra euh, Rien du tout. Ça <rire> va. chemin-là ici on est sur le quartier vers le mjc alors on va faire un tout petit point de topo Donc, collège de Gombani, on est tout près de MJC Gombani. D'accord Maoudzou hein Cavani, uh -huh. j'ai été déjà, les amis. Regardez sur mes lives, j'étais déjà à Cavani. Donc aujourd'hui je fais ma Moudou. Et un autre jour Cavani. Mais si tu veux voir Cavani, va sur le premier, va sur le premier live de Cavani. Tu verras bien à quoi ça ressemble Cavani aujourd'hui. En 2022. ici Donc, ici, rue de commerce, boulevard Sélémani. Boulevard Halidi Sélémani. Donc. Cette rue, elle descend directement au rond-point de Mamoudzou. Elle va jusqu'au rond-point de Mamoudzou. Donc. Euh, N'hésitez pas à partager le live, les amis. N'hésitez pas à partager, partager, s'il vous plaît. Rue, la rue Halidi Selimani, Mamoudou. Donc les gens qui cherchent d'autres villages, vous allez sur la page, vous sélectionnez vidéo et vous regardez un petit peu les titres, les immersions Mamoudzou, Kavani, etc, etc. Je faites Ah, Toujours à Mamoudzou, on a déjà des, des gens sympas, merci. Pour ceux qui s'arrêtent pour discuter avec moi, merci. C'est assez sympa ici, ce coin. Toujours à Mamoudzou. Belle place. Alors on va descendre un tout petit peu pour voir. parc <rire> Ici, on arrive vers la mairie de Mamoudzou. La mairie de Mamoudzou. Donc, ici, l'hôtel de ville, la mairie de Mamoudzou, qui est là. Hein C'est le plus beau de tous. Mais voilà. Mamoudzou. ici on aperçoit la barge qui a décollé Alors, on va voir l'avenue du défilé à Mayotte cette avenue là Il fait extrêmement chaud. Il fait très chaud. Hein Ici, route principale, direction Pass Mighty, ici. D'accord. il est 14h donc là on va vers le quai ça va alors ça commence à se resserrer avec les bus on est immédiat. Yo comme des lieu là moi Alors, on est vers le rond-point de Mamoudzou. OK, il va falloir que je me dépêche. Le parking et la petite place publique qui est en haut. Ça, ça va? Tu as compris quand? Hein? Tu as compris quand? Mais il y, y a déjà deux mois là, ah trois bon. mois. Trois tu mois même. Pas. Ouais, mais je vais voir dans les trois mois qui restent euh, pour monter. Pour monter parce qu'à chaque fois que je passe ici, ben, T'es à tu la veux. pause. T'es à la pause, à chaque fois je passe là. Vas-y, vas-y. Viens, nous vous avons bon état. Ça oui. va, moi, ça va? Ah, vous avez vu que je suis un homme qui a trouvé un homme a a ah. Ah, de la route ah la route de la route de la de la route de la route la Wajamazayo, banino, amdishi tu hule, abaki tu na trongoza etu. Ah, donc au téléphone wajamazayo, shapia na trongo tu, wikuai bi, donc doncu, wabu na na wamitse na ta mojana wajamazayo se dia on, wa wa wa. Tu es un il plus fort, tu es un peu plus fort. Tu es un peu plus fort. Il y a un héros, il y a un a il y a il y a un il y a a un il Voyez un Petit moment de discussion avec les gens. Ah, alors, passage, passage, passage piéton. C'est le seul feu qui a Mamoudzou. Le seul feu qui a Mamoudzou. Ça a toujours été celui-là. Ça m'arrive, euh, j'échange souvent avec les gens, donc euh, désolé pour euh, la petite euh, minute euh, discussion avec euh, les gens que je croise. Le grand parking de Mamoudzou Il n'y a pas de traçage ici, hein. euh, tout le monde euh, se gare n'importe comment, chacun se gare comme il veut, il n'y a pas de traçage, c'est aménagé hein, mais il n'y a pas de traçage au sol, il y a pas, tu ne sais pas qui se gare où, du coup euh, chacun se met n'importe comment, voilà on sent qui, hein, c'est toujours hein, Mayotte, hein. Euh, il faut que ça soit un bordel. Donc, c'est un bordel couvré. Hein. Pas de traçage au sol. Hein. Pourtant, c'est un grand parking de Mamoudzou. La place des taxis, là-bas. Le parking ici, et du coup, c'est le foutoir. Le parking, il est troué. Il y a des trous. Voilà, il y a des petites piscines comme, ça, comme ici, là, vous voyez. Là, il y a des bosses. Il y a du caillasse. Voilà. voilà. Il y a des trous aussi. On peut tout trouver. Hein. Ouais. C'est le parking euh, euh, de la capitale. Hein. oui, oui, eh oui, oui. Oui. Oui, ouais. Oui, ouais. J'invente rien les amis. J'invente rien. Mamoutzu. Mamoudzou, oui. Oui, oui, oui. Vous vous trompez pas, hein. il, y a beaucoup, euh, il y a beaucoup de trous de souris ici. Hein. Voilà, ça en est une. Deux. On peut compter. Hein. Trois. Quatre. Et cinq. Aberrant. <rire> Et là, quand il pleut... Petite jolie piscine ici, là, pour se, se doucher, là, pour se baigner. Le trou de malade qu'il y a ici. Voilà, super, hein, la capitale, hein. Rien à dire. Eh, super. Super, franchement, super. Ça va, quoi Là, ici on a des trous aussi ça c'est le parking qui n'est pas euh, signalisé d'accord parce que euh, pour bien se garer il faut faire un traçage au sol pour que les gens puissent bien se garer respectivement donc euh, ici euh... c'est du grand mendez voilà comme on peut le dire mais voilà continuer c'est très bien c'est très bien on est bien Ouais, c'est très bien. Donc, sur ce, les amis, euh, notre live s'achève ici avec euh, notre joli parking ici euh, à Mamoudzou, Mayotte. Euh, voilà, le plus grand parking qu'on peut trouver ici à Mayotte. Et, euh, un parking euh, non signalisé euh, dans la capitale. Voilà. C'est excellent, super. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin d'après-midi, d'accord Que Dieu vous protège. On se retrouve pour des nouvelles immersions, euh, demain ou après-demain, je ne sais pas, euh, dans la semaine peut-être. Donc, prenez soin de vous, que Dieu vous garde, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.